Good morning alleiden et je suis aujourd'hui le lehma tchmat recharon ben pour mazal et fortune mazal bat Louisa si vous souhaitez aussi des une prochaine tchmat recharon de cette chaîne nous nous effuons ma sakhat migila va y calef mishnatet en ben kohen mashuakh bshvel mishcha le marab le meroubeh le meroubeh bgadim et la par aba al kol amitzvot en ben kohen meshamesh le kohen Shavar et la par yom kipurim, va va ha Efa. Encore une mishnah avec les fameux enben, les nuances entre deux notions qui sont semblables, où on trouvera où on trouve les, les différences, d'accord on, on a déjà brassé euh, plusieurs domaines de la Torah. À présent, on a les, euh, le Kohen Gadol. Il faut savoir d'abord que le Kohen Gadol, il y a en fait, quand on dit qu'il y avait un Kohen Gadol, c'était un peu plus... Euh, un peu plus compliqué, il n'y avait pas exactement un Kohen Gadol, pire que ça, La chose, elle va parler de deux sujets différents, en fait. il y a, tout d'abord, il y a eu deux périodes autant de Kohen Gadol, pour être un vrai Kohen Gadol, on va le dire comme ça, pour être un vrai Kohen -gadol, un, un Gadol total, alors il fallait d'abord, euh, pour entrer en fonction, il fallait d'une part porter les huit gadim, les chemins des gadim, Mechna Saïd, Meïd, Avnet, Ephod, Prochaine. Le Mitznefet et Tznit, c'est le. D'accord Le ce qu'on appelle à la défense d'un coin idiot, qui a juste 4 gadim, 4 habits, et l'huile de Kohen il le 8 habits, et entre en fonction en portant ses vêtements et en commençant à travailler en guise de devenir un coin l'homme Et à l'époque du premier Beth Mingash, jusqu'à l'époque de Yoshi Mener, il y avait de l'huile d'onction, il fallait aussi le moindre loindre d'huile avec une huile spéciale qui était préparée par Moshe nous même. Après cette huile s'est perdue. Du coup les Kohen Gadol ils continuent à être Kohen Gadol, mais sans être loin. Et ça, ça impliquait une première nuance, c'est la première partie de la Mishnah, euh, qu'on va voir après. D'accord, je vais le, déta le détailler. Maintenant, à part ça, il y avait simultanément, il y avait, on pouvait se retrouver avec trois sortes de Kohen Gadol en même temps. Trois personnes qui étaient appelées des Kohen Gadol. Il y avait le Kohen Gadol lui-même en fonction. Il y avait aussi un Kohen Gadol chez Avar Mimchikato. C'est quoi On parle d'un Kohen Gadol que. Le Kohen Gadol doit faire la Vodah à Yom Kippur, essentiellement. Tous les jours, il faut encore nommer des délégués, tout ça, il est obligé d'être présent pour savoir De temps en temps, on a besoin pour faire des vodas spécifiques relatives au Kohen Gadol. Il y a euh, une situation maintenant, si à Yom Kippur, le Kohen Gadol, a, a eu un épanchement, à cause de ça, il a été impur, il, pas pu il pourra pas, il n'a pas pu travailler à Yom Kippur. On a nommé une deuxième personne Cohen Gadol à sa place. On avait déjà prévu initialement. Et puis maintenant, on le nommait Cohen Gadol à sa place pour qu'il travaille. Dès que le Cohen Gadol, il avait... Et du coup, il devenait Cohen Gadol par intérim. Chaque fois que le Cohen Gadol classique, normal, ne pouvait pas travailler, c'était lui qui travaillait. Lui aussi il a un statut de Cohen Gadol. Ça veut dire que s'il veut travailler au bâtimentage, il doit nécessairement avoir les 8 Gadis mais pas les 4. C'est Invalide, vous savez, un coin idiote qui va mettre des habits de idiote pour travailler, il sera, il transgresse un interdit de, il a un dîne de Zarout, je sais pas si la famille est allée chez lui, je sais pas, mais en tout cas, il transgresse un interdit. Et idem aussi, un coin gadol qui va travailler avec des habits de coin idiote, il ne peut pas travailler avec des, il peut pas faire un service avec des habits de coin idiote, parce que le idiote il a un statut spécial. Du coup, celui-ci là, qui a remplacé le congol intérimaire, et eh bien il prend un statut de idiote. A part ça, il y a une autre sorte de idiote qu'on ne parle pas. Dans notre Mishnah, c'est le Zemashuach Milchama, c'est le Kohen Gadol qu'on nommait spécialement pour partir à la guerre et pour nommer là-bas les... pour parler au peuple et... pour parler aux guerriers. Ça, on n'en parle pas dans notre Mishnah. Donc, en fait, on, a, on va comparer deux Kohen Gadol avec des alakots particulières. Le premier sujet, donc, c'est Enben Kohen Mashuach, Bécham Al-Mishra, les Morbou Gadim. Il y a des, des différences entre le Kohen Mashuach, Bécham mishra entre le Kohen Gadol que l'on a, moins de l'huile d'onction, par la différence avec le coin Gadol qui est devenu Gadol uniquement par le mero de parce qu'il a vie. il a fait son il entre en service en portant uniquement le huit Gadim parce qu'il n'y avait plus d'une fonction Sur quel cas on va trouver qu'il y a une différence entre eux et bien c'est et là par Aba al que sur le par Aba al lorsque le Cohen Gadol fait une hum, avera qu'on est passible de même de karet et qu'il le fait beshogeg. Alors une personne classique. D'abord, il a euh, transgressé une faute comme ça. les est transgressé, chaval de il devra apporter un korban de ratat pour le coin de dol, Il apporte un korban de ratat très particulier qui s'appelle par Enem de baroche -en tibur, par euh, par coin de, par coin de dol, Tout simplement, d'accord. c'est le par aval quoi. La le par un taureau. Il devra apporter, à la place de porter une kizmo, seira, une brebis ou une chèvre. C'est la seule différence. On dit que pour toutes les autres choses, toutes les mise autres que l'un est qui implique, qui incombe à l'un, elle incombe à l'autre aussi au même titre, se marier avec une bétoula, qu'est-ce qu'on a encore avec les du Kohen le devoir d'apporter la Syrie Taïfa tous les jours, comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah justement. En ben Kohen Mechamesh, le Kohen Chavar, il y a une différence entre le Kohen Meshamesh, le Kohen qui est en fonction concrètement, les Kohen Chavar, et le Kohen qui a été mis en... Bedimous, je ne sais pas comment je veut dire en français, qui a été mis en retrait. On a mis sur la touche pour le moment, Eh bien l'unique différence qui est entre les deux, c'est que, et la part Yom Akipurim va à Siri Taifa, uniquement le par Yom Akipurim, le devoir d'apporter un par » spécialement un taureau à yom Kippur, ta et la Siri Taifa, les Khavite et Gedol. Alors j'explique là-bas, c'est très simple, c'est deux choses qui accompagnent le Kwan Gedol spécifiquement. Ayom Kippur, il a le devoir de faire la Avoda, le Kwan Gedol, et d'apporter un par » particulier pour sa kapara. d'apporter un taureau spécial. Mais elle a Ou là-bas, il devra apporter un par un taureau, qui est assez frais. Alors là, le Kohen qui est maintenant, qui n'est plus, qui n'est pas en fonction pour le moment, eh bien, il ne portera pas le, le par. Ok. Et aussi, idem aussi pour la Syrie Taifa. Taifa, c'est le Khavite Kohen Gedol. Le Kohen Gedol, il a le devoir de financer tous les jours une, une oblation spéciale et qui est apporté la moitié de le matin et la, la moitié l'après-midi et pour ça c'est un compte spécialement au Ngedol qui est concrètement en fonction et pas à celui qui a été mis sur la touche On dit que tous les autres avoda le bâton noir les énumères si ça vous intéresse, euh, qui devra porter les huit vêtements pour faire un avoda, qui devra se marier avec une Betula il ne aussi avec une veuve. Un cohen classique a le droit de se marier avec une veuve. avec une, une divorcée, mais avec une veuve, il a le droit. Et bien, le cohen gadol, même le almana, il a le droit de se marier avec elle. Et aussi, il y a, il y a, aussi, les, il y a aussi un macrivin onanime, Si s'il a eu un deuil, il a le droit malgré tout d'offrir de des, de, des corbanotes, de le cohen gadol. Alors qu'un cohen classique, il est en deuil, il n'a plus de sidra, il doit nécessairement rentrer chez lui et ne plus travailler. D'accord Et le cohen gadol, donc, tu, il, il aura. Et ça, ça incombe même au Cohen Gadol qui est concrètement en fonction, ou celui qui a été mis sur la touche pour le moment. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.